Bonjour, bonsoir, vous voyez c'est toujours votre maître DDI Abonata que vous connaissez toujours, ça c'est une calebasse magique que j'ai préparée pour un client et avant de lui envoyer ça, j'ai dû activer ça pour vous montrer comment ça se passe, d'accord et vous allez voir c'est une calebasse magique producteur de l'argent, ça produit 2 millions chaque jour, vous voyez donc c'est un peu ça. C'est toujours votre maître TDI Agonata. J'ai dû vous mettre ça sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir. L'intéressé se connaît déjà. Il va voir ça sur la chaîne ma chaîne maintenant. Il sera déjà content. Donc veuillez me contacter toujours pour tous vos problèmes. D'accord? Je suis un spécialiste dedans. D'accord? Et mon numéro est toujours le plus 229 67 33 07 79. Merci pour vous.